Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce qu'on est OK, là Je crois qu'on est en direct. Bon, bon super. Parti. Bonjour. Bienvenue sur ce live spécial organisé par les équipes de Fort prof et concernant les nouveautés apportées sur les épreuves d'admission. Euh, donc Nous sommes Aurélie et Brigitte, les directrices de l'Institut, et nous allons vous faire une lecture de tout ce qu'a précisé il y a quelques jours le ministère concernant les épreuves d'admission, puisque, je rappelle, que c'était uniquement sur cette partie des épreuves du concours où nous n'avions pas de sujet zéro, euh, contrairement aux, aux épreuves d'admissibilité, et où le ministère a précisé il y a quelques jours maintenant euh, des, euh, des précisions sur toutes ces épreuves, donc sur l'épreuve de leçon de maths français, sur l'épreuve de PS et de CSE. Ils ont donné des conseils également et euh, des exemples de situations professionnelles. Donc il était important pour nous de revenir sur, cette, sur les épreuves donc euh, orales et vous expliquer un petit peu euh, ce qu'il faut en comprendre et euh, comment vous allez être évalué. Donc on va commencer euh, par parler de l'épreuve de leçon hein, euh, en avant-première et ensuite on passera à l'épreuve de PS et l'épreuve de CSE. Alors, on peut préciser évidemment qu'il ne s'agit pas de sujet zéro et encore moins de corriger un hein, ces sujets zéro, malheureusement, mais on a quand même beaucoup d'indications, et oui. particulièrement hein, pour l'épreuve de, de leçon, leçon. français-mathématique, euh, sur laquelle on va revenir. Exactement. Hein. Alors, l'épreuve de leçon de mathématiques et français, on rappelle, euh, c'est une épreuve qui va porter sur un coefficient euh, de 80 points. Hein, donc pourquoi Parce que c'est une épreuve qui sera notée sur 20 points mais dont le coefficient sera de 4. C'est deux tiers de la note sur les épreuves orales. D'où l'importance, c'est quand même de bien comprendre et décrypter ce que le jury va attendre de vous. La note 0 est éliminatoire, nous le rappelons au passage. Donc si on devait recontextualiser un petit peu cette épreuve, vous savez que vous allez recevoir donc le jour du concours. Euh, deux sujets, un sujet de leçon mathématique un sujet de leçon français vous disposerez de deux heures pour préparer mmh. votre exposé ça c'est la première chose ensuite vous allez euh, avoir donc une, un premier exposé donc 10 minutes, un quart d'heure sur par exemple la, le, le sujet de leçon français puis suivront 15 minutes d'entretien avec le jury, donc d'échange, hein. on va vous poser des questions en réponse et ensuite vous aborderez la seconde euh, leçon donc, ça, ça sera une durée d'une heure. En finalité, vous aurez une durée d'une heure avec le jury. Le sujet, donc, il est fourni par le jury. C'est ce qui nous est précisé, mais ça, on le savait depuis le départ. Et il va comporter au plus quatre documents de nature variée. Alors, quels peuvent être ces documents de nature variée Donc, ça peut être des extraits de manuels scolaires, un extrait de copies d'élèves, des supports pédagogiques ou des extraits de programmes. Alors... Voilà. Une fois qu'on a dit ça et sans le savoir, on va revenir avec Aurélie sur quel est l'objectif attendu de cette épreuve. Alors, on, on savait hein, qu'il euh, qu s'agissait d'un exposé d'une séance d'enseignement pour évaluer les compétences hein, didactiques et pédagogiques des candidats. Euh, on insiste évidemment sur le fait que ça ne sera pas un exposé disciplinaire. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et on reviendra sur aussi cette notion d'exposé. Euh, on n'est pas dans, dans le descriptif d'une séance euh, que l'on va décliner ou animer. On est dans un exposé dans lequel on va présenter et argumenter ses choix pédagogiques et didactiques. Alors, on a eu des précisions hein, voilà. sur euh, à la fois le sujet qui sera proposé euh, également sur ce qu'il sera attendu du candidat. Mmh. Donc, euh, Aurélie, là, va vous détailler vraiment tous les points qu'on ne connaissait pas mmh. il y a quelques temps et qui, maintenant, sont clairement explicités dans les notes du ministère. Qu'est-ce qu'on attend de nos candidats Qu'est-ce qu'ils vont connaître Le sujet va proposer les, le ou les niveaux de classe. Premier euh, première élément. Euh, donc, euh, ça, Il s'agira peut-être d'un seul niveau de classe, une classe de CM1, hein, mais ça pourra aussi... Euh, le sujet pourra porter sur, sur une, une classe à double niveau. Hein, mm -hmm. euh, la période également de l'année à laquelle se situe euh, la séance à construire, alors est-ce qu'elle va se situer en début d'année euh, Est-ce que ça va être euh, au milieu de l'année Évidemment, euh, la, la, la façon d'aborder, de présenter la séance ne sera pas forcément mm -hmm. la même chose. On insiste également sur la séquence hein, dans laquelle se situe euh, la séance. Ces éléments vous, vous seront euh, donnés, euh, donc ça c'est aussi euh, essentiel. Euh, on verra et on aura comme indication, euh, si cela porte sur les trois cycles, ça portera forcément sur les trois cycles mmh. de l'école primaire mmh. hein, euh, en français, sur l'une des, des composantes qui vont structurer l'enseignement euh, de la langue pour, pour la maternelle et même chose pour les mathématiques. La séance portera sur, sur les trois cycles. Ça s'articulera autour des programmes, Brigitte mm -hmm. le disait tout à l'heure, les mm -hmm. attendus de fin de cycle. Etc. Et donc, tu, tu, j'y reviens pas en détail, mais le dossier portera et sera composé de trois à quatre documents. Euh, nous vous en proposions davantage dans nos sujets, mais ça est off. Euh, mais euh, vous, vous aurez donc et vous serez limité par trois à quatre documents euh, proposés par, euh, par le jury. Voilà. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui est attendu par le jury euh, dans oui. cette exploitation? de documents dans cette analyse ou conception de séquence Alors, la première chose qui va être attendue de la part des candidats, euh, ce seront d'énoncer les objectifs d'enseignement. Oui. Si, par exemple, vous êtes en train, si vous voulez, euh, et ça doit porter sur, sur euh, l'accord de l'adjectif qualificatif, oui. euh, vos objectifs d'enseignement dans la séance euh, seront peut-être d'amener les, les élèves à être capables d'identifier déjà l'adjectif qualificatif, et ensuite, de connaître les liens euh, en genre et en nombre euh, pour pouvoir compléter le nom et, et l'accorder avec le nom. D'accord Donc voilà, ça, c'est vraiment les objectifs d'enseignement. Ensuite, Brigitte, euh, on va demander au candidat d'exposer et d'argumenter ses choix hein, et, et, et de bien euh, alimenter sa réflexion aussi pédagogique, didactique. Euh, il faudra qu'il y ait une, une progression dans la séance, donc en différentes phases, hein, euh, évidemment, et il faudra l'expliquer, expliquer pourquoi. Euh, donc euh, là encore, hein, j'insiste, ce n'est pas une simple lecture où on n'attend pas des candidats qu'ils animent devant le jury la séance, mais bien de la présenter et à chaque fois de revenir et d'expliquer pourquoi on a fait tel ou tel choix, mmh. un choix. Euh, le choix du collectif ou du travail individuel, l'utilisation de tels documents ou pas. Ça, c'est vraiment l'explicitation qui sera déterminante. C'est ça, ça, absolument. Il faudra, et ils insistent dans cette note, sur euh, le fait qu'il qu faudra que les, les élèves soient en activité. Alors, euh, est-ce qu'ils seront dans une phase de recherche, de verbalisation de euh, travail collectif. De, hein. Voilà, c'est ça. Mmh. Il faudra vraiment que, que l'élève ne soit pas passif et en écoute euh, simplement de l'enseignant, mais qu'il utilise et qu'il active euh, ce que l'enseignant est en train de, de travailler avec eux mmh. voilà euh, il faudra justifier des supports je le disais il faudra aussi justifier du rôle euh, du PE à ce moment au moment où, où la séance est travaillée avec les élèves euh, que fait le, le PE est-ce qu'il passe derrière les élèves parce qu'ils sont en train de travailler sur un exercice en binôme et il contrôle il conseille voilà, C'est euh, ça, il apportera, il, il faudra peut-être proposer les éléments de différenciation en mm -hmm. fonction d'élèves qui ont besoin de plus de temps, euh, euh, donc euh, de, de constituer un petit groupe, des groupes de niveau, etc. Prévoir aussi les traces écrites, mm -hmm. hein, euh, alors euh, ces traces écrites, est-ce qu'on sera sur, sur euh, des traces euh, par un affichage, par euh, un cahier mémoire dans lequel on, on, on leur fait travailler et, et reformuler ce qui a été vu euh, et puis bien évidemment euh, prévoir les modalités d'évaluation pour mmh. pouvoir euh, et éventuellement, euh, penser à des pistes de remédiation avec ses élèves, soit dans le cadre de la classe, hein, encore des pistes de remédiation, dans le cadre des APC, euh, pourquoi pas, euh, pour pouvoir approfondir ce qui a besoin de l'être, tout simplement. Voilà. Oui. Et puis, bah, évidemment, toujours s'appuyer sur les programmes, on le redit euh, à chaque fois, mais c'est fondamental de pouvoir justifier de ces éléments par rapport au, au, au programme dans lequel on s'inscrit, et s'inscrit la séance. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, au-delà de tout ce qui s'est dit, qui est déjà très important, c'est de toujours faire du lien avec les programmes, les repères de progressivité, les attendus de cycle, etc. Donc tout ça, évidemment, c'est ce que vous allez voir au cours de l'année à travers euh, le travail que vous allez faire euh, avec les sujets Fort prof Donc il faut bien enregistrer que votre travail à vous à travers cette épreuve de leçons mathématiques et français sera d'analyser ou de présenter une séance, ça c'est fondamental et ça la mmh. question vous l'induira, et d'expliciter toujours vos choix pédagogiques et didactiques. Mmh. Vous ne pourrez pas faire un simple descriptif, il va vous falloir tout le temps que vous explicitez euh, pourquoi vous auriez choisi cette façon euh, de, tra de, de, de travailler avec vos élèves, pourquoi vous préparez, préférer pardon, une correction individuelle ou de groupe, etc. C'est etc. votre explicitation qui sera déterminante sachant que ce qu'on faut aussi clairement comprendre à travers ce qu'on dit dans, dans, sur le ministère, oui. c'est que vous pouvez, vous avez le droit de ne pas utiliser un document pédagogique qui vous est fourni parce que vous n'envoyez pas vous l'intérêt, il faudra expliciter pour la raison pour laquelle vous ne vous ne, il ne vous semble pas logique de l'utiliser et par contre vous pourrez également faire appel à un document qui vous semblerait légitime d'utiliser, mais toujours mettez-vous dans la tête qu'il vous faudra expliciter vos choix, pourquoi vous utilisez ou pourquoi vous n'utilisez pas tel ou tel document donc évidemment il vous faudra euh, finir votre, euh, votre exposé par une conclusion hein, évidemment, euh, qui sera par exemple de prolonger euh, quelle idée vous, vous avez de prolongation de séance, par quoi vous envisagez euh, envisager de continuer donc tous nos supports de travail, puisque j'imagine que vous êtes des, des nombreux stagiaires de la promo Marie-Curie à participer, euh, on avait déjà imaginé tous ces critères. Donc aucun souci, on est déjà, euh, nos, sont, no, nos devoirs sont complètement conformes à ce qui est attendu par le ministère. Donc aucun vous problème. Étayés, de, vous bon, vous euh, de toute façon, soit les cours ou les corrections de vos formateurs, euh, pour que chacun des points hein, qui ont Exactement. été relevés dans la note. Euh, soit abordés et, et que vous puissiez échanger euh, sur, sur euh, ces éléments-là. Voilà. Mmh. Vous avez évidemment des dossiers plus étoffés euh, dans les devoirs fort-prof, mais mmh. c'est tout à fait normal puisque ça va vous permettre de travailler sur des documents variés, des documents pédagogiques. On vous dit qu'il y en a quatre ou plus, mais... Mmh. Euh, il faut pouvoir tomber sur le bon document et savoir comment l'utiliser. Donc ça, c'est important. Mmh. Il sera progressivement important de vous placer dans une démarche d'exposé, dans un contexte d'exposé et non pas d'une présentation, d'une fiche de pré préparation. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à faire et c'est ce qu'on commence à lire avec les retours de nos professeurs. Pour le moment, vous êtes dans une phase de présentation de votre travail. Il va falloir plus que vous vous situez dans une démarche d'exposé, c'est-à-dire comment j'argumente les choix que je fais. D'accord. Euh, deux documents voilà. mis à disposition. Oui, qui sont déjà disponibles ouais. et que nos référents ont déjà élaborés sur les forums de leçons mathématiques et français et qui vous permettent de retrouver tous ces attendus. Hein. Donc euh, n'hésitez pas à aller les consulter, à les imprimer, qui reviennent vraiment sur toutes les modalités de l'épreuve. Donc ayez-les avec vous pour que ça prenne du sens également avec les conseils qu'on est en train de vous donner euh, maintenant. Okay, donc ça c'était la première épreuve. Donc je vous rappelle, 80 points, donc il va être déterminant quand même de bien le travailler puisque c'est deux tiers de la note. Ensuite, vous allez passer à la deuxième épreuve orale, qui est une épreuve combinée EPS-CSE, mm -hmm. hein, euh, donc il va le porter sur 40 points puisque c'est un coefficient 2. Vous aurez 10 points pour l'épreuve de PS et 10 points pour l'épreuve de CSE. Mm -hmm. La particularité de cette épreuve, mais ça on l'avait déjà dit, c'est que vous, avez, vous disposerez d'un temps de préparation d'une demi-heure en EPS, alors qu'en CSE, vous n'aurez pas de temps de préparation. Donc ça, pareil, on va travailler là-dessus. Euh, alors, on le savait, hein, euh, oui. il y a pas mal d'éléments dont on avait déjà connaissance. Pour cette épreuve de mmh. PS, on savait qu'il qu allait falloir proposer une situation d'apprentissage hein, qui allait permettre au jury de pouvoir évaluer à, à la fois les connaissances euh, scientifiques du, du candidat sur le développement de mmh. l'enfant, ses phases euh, sur le plan de développement, euh, sur moteur psychologique, mmh. et à la fois aussi être vigilant à justifier euh, de ses choix d'un point de vue euh, et du point de vue de la sécurité aussi mmh. hein, des élèves. Ça, c'est extrêmement important. Donc, là encore, hein, deux modules, euh, un module sur, sur la psychologie de l'enfant qui est à la disposition de, des stagiaires fort-prof, qu'on vous recommande de vraiment euh, lire attentivement. Euh, écouter. il y a des exemples extrêmement concrets. Donc, retournez-y si, euh, pour, pour pouvoir aussi alimenter, bien évidemment, euh, les prochains cours, les prochains euh, supports de travail que vous aurez euh, à travailler. Sur, surtout que ce module psychologie de l'enfant sera transversal, donc ne servira Absolument. pas que pour le PS, même si c'est clairement euh, précisé dans le dans le, dans le, le la note du même qu'on travaillera sur la psychologie de l'enfant, mais ça vous sera utile. Pour tous les autres outils pour euh, l'épreuve d'application, forcément, oui. puisque euh, vous, vous avez à, à connaître, évidemment, les éléments de développement de l'enfant euh, lorsque vous, vous proposez euh, des séances. Donc, euh, Donc sur cette épreuve de PS, quelles sont les précisions, Aurélie, euh, du même Alors, le, le sujet euh, précisera forcément le contexte d'enseignement. Alors, c'est quoi hein C'est euh, le cycle. Est-ce qu'on est en cycle 1, 2 ou 3 mm -hmm. euh, Et le niveau de classe euh, nous aurons aussi un objectif d'acquisition euh, pour la séance, euh, attendu de fin de cycle, comme par exemple réaliser des efforts, enchaîner euh, plusieurs actions motrices euh, dans différentes familles pour aller plus vite, plus longtemps, euh, etc., et on parle d'objectifs d'apprentissage pour la maternelle. Hein. Mmh. Euh, on a des exemples dans la note, c'est intéressant, de sujets. Hein. Donc ça, c'est à vous recommander d'aller consulter euh, pour la maternelle, par exemple. On a un objectif dans lequel il est précisé communiquer avec les autres à travers des actions euh, à visée expressive. Ou artistique. Ou artistique. Mmh. Voilà. Alors, euh, il est aussi indiqué que le jury pourra euh, identifier l'activité physique pour aider le candidat. Alors, ça ne sera pas systématique, mais il est dit qu'il est possible que le jury euh, précise l'activité physique pour aider le candidat. C'est intéressant. Pour ce faciliter qui veut, le travail. Pour faciliter le travail, euh, ce qui veut dire que même s'il n'est pas clairement explicité, ce sera quand même très largement mmh. induit. Mmh. C'est un peu, euh, nous, le parti pris qu'on avait euh, pris dans, dans nos supports, c'est de clairement orienter sur l'activité physique et ça rejoint la note euh, dans laquelle le jury, on, on voit bien, euh, donnera ses éléments aussi. Mmh. Hein D'accord voilà, une question va être posée au candidat euh, à partir d'un constat, euh, donc là on voit dans l'exemple, il est dit euh, « après avoir identifié le champ d'apprentissage et l'activité physique concernée, proposer une ou plusieurs situations d'apprentissage au sein d'une séance ». Un, un, constat, un obstacle, ce serait, euh, c'est vraiment une difficulté. Un c'est ça qu'on peut faire par rapport à, à ce que ton, sont en train de faire les élèves euh, dans, dans la situation. Euh, et là encore, un exemple qui est donné dans la note, euh, on, a une, on est en course de relais et la transition dans la passation du, du bâton euh, se, se fait euh, euh, lentement. Donc, le professeur va euh, partir de ce constat pour, dans sa séance, retravailler euh, avec les élèves pour qu'il il, il, il, il, il gagne mmh. euh, en, en temps, mmh. en habilité euh, pour pouvoir euh, voilà, finaliser une séance euh, réussie. Voilà. Euh, Évidemment, éléments. les éléments de programme euh, seront communiqués. Euh, il est précisé qu'ils le seront en annexe. Ah Donc euh, là encore, on va les rajouter aussi mm -hmm. dans mm -hmm. nos prochains mm -hmm. sujets à partir mm -hmm. des cours 3. Euh, euh, on va vous donner les éléments des programmes. Donc là, euh, évidemment, il faudra aussi euh, toujours euh, vous y référer pour préparer euh, votre séance et justifier des choix. Voilà. donc ce qui est important à, à, à comprendre, c'est qu'à partir du sujet 3, là, qui va arriver en EPS, mmh. on va réadapter pour vraiment que euh, nos sujets aient vraiment la morphologie attendue, même s'ils l'étaient plus ou moins, mais on va vraiment euh, s'attacher à... à à repréciser comme le précise la note du même. Donc le candidat, ce qui va être important de retenir, c'est qu'il va choisir son champ d'apprentissage, hein, c'est ça qu'on va vous demander, et l'activité physique support. Donc on peut supposer, hein, c'est ce qu'on disait, mmh. qu'il y aura... Euh, une liste d'ABSA euh, mais euh, on ne sait pas quand, on ne sait pas euh, à quel moment, les dates risquent d'être tardives hein, puisque je rappelle que euh, les, le rectorat est jusqu'à la veille des, des premiers, épre, premières épreuves d'admissibilité pour les communiquer oui. donc avec nos supports et, de, de, et nos devoirs, nous le parti pris euh, qu'on a c'est de vous faire travailler sur toutes les ABSA même si euh, la consigne c'est que les activités athlétiques, les jeux et sports collectifs, la danse et les natations devraient être euh, celles communément utilisées par par les académies mmh. ouais. Euh, important aussi hein, et ça c'est une note qu'on a vue sur le site enfin, avec la, la, la note du 26 octobre c'est que le jury pourra poser des questions aux candidats sur ses pratiques sportives ou sur son implication dans le domaine associatif donc c'est quelque chose que vous pourrez utiliser euh, si vous, vous participez vous même euh, sur, dans des activités sportives vous avez encadré, et, ou... que vous avez encadré ah. et évidemment euh, le jury pourra vous interroger et il faudra développer là dessus mais ça sera peut-être intéressant de l'aborder. Donc ça, c'était l'épreuve de PS, donc maintenant, on va aborder la, la, la dernière épreuve, c'est l'épreuve de Sven. C'est la même épreuve, mais la CSE, la connaissance du, du système éducatif avec cette fameuse euh, fiche de candidature qu'on va revoir. Je rappelle que pour la connaissance du système éducatif, vous n'avez pas de temps de préparation, donc ça va être un échange direct avec le jury, une présentation de votre parcours et ensuite des questions qui vous seront posées et euh, des réponses que vous devrez amener. Donc euh, on revient peut-être sur cette première euh, étape. De donc, mmh. de fiche de candidature qui est nouvelle hein, puisque c'est la première année qui va vous être demandé de renvoyer ou de donner le jour J cette fiche de candidature. Donc oui, pour cet entretien de motivation, présentation euh, personnelle, euh, nous avions déjà connaissance de la fiche hein, de mmh. candidature qu'il va falloir renvoyer. Euh, L'une des premières échéances concerne les candidats parisiens, hein, puisque c'est autour du 15 décembre qu'ils devront retourner cette fiche, dans laquelle il faudra euh, décrire son parcours alors euh, de formation, euh, ses expériences professionnelles. Évidemment, euh, l'intérêt de cette fiche, c'est de pointer les formations, les expériences qui vont avoir un intérêt pour pouvoir euh, vous projeter dans le métier de professeur des écoles. Il faut évidemment bien réfléchir à ce que vous allez mettre dans, dans la fiche parce que parfois on passe à côté d'informations qui ne nous semblent pas intéressantes dans le détail euh, de, du lieu où on a exercé, mm. euh, euh, puisqu'il va falloir décrire des activités si on a été habitué à gérer une équipe, euh, former des gens, former les gens réaliser et des mm. réunions si vous avez déjà travaillé dans des écoles privées, si... Voilà, donc il faut prendre le temps de réfléchir à votre parcours et de pouvoir identifier les expériences, les formations qui sont les plus riches pour pouvoir ensuite vous en servir face au jury. Bien évidemment, euh, le jury aura entre les mains cette fiche et cette fiche, vous allez l'argumenter, la présenter euh, et le jury va rebondir et vous poser des questions par rapport à cela. Et là... Évidemment, il faudra bien avoir présenté euh, et préparé euh, vos, vos, vos arguments, les compétences qui sont transférables euh, et vous aider de faire du lien avec le référentiel hein, du, oui, devant, oui. De, du, du professeur euh, pour démontrer qu'effectivement, vous avez déjà des compétences que vous allez pouvoir rapidement mobiliser en classe et auprès des élèves. Donc ça, c'est cette cette épreuve de motivation. Vous allez euh, donc, première étape, la fiche. On a mis à votre disposition hein, André, un ai module. Oui. Voilà, depuis la semaine dernière. Donc quand ouais. on a euh, on a entendu auprès des stagiaires que les, les dates de rendu de cette fiche de motivation étaient variables, hein. il y en a qui c'est en mars, d'autres c'est en décembre on a travaillé avec le référent pour vous permettre à tous de travailler cette fiche de motivation dans les temps exigés par votre, votre académie donc vous avez un module sur la plateforme Apollo, qui est la plateforme de cours enregistrés ou de vidéos commentées, qui va vous permettre et qui vous donne des consignes très précises sur comment travailler cette fiche de motivation donc euh, allez la consulter pour être sûr de, de rendre quelque chose de conforme à peu près hein, à ce qu'attend qu le, le jury. Et attention évidemment à à bien surveiller les dates auxquelles vous devez renvoyer impérativement oui. cette fiche, parce que si vous dépassez l'échéance, on a vu les années précédentes sur des documents à justifier, elle ne sera pas acceptée, ça remet en cause votre concours. Donc, ça. à ne pas négliger du tout, du tout, du tout. Voilà, ça c'était la, la première étape, voilà, voilà. La première étape donc, qui est quand même importante. Ensuite, oui. la deuxième étape, c'est les deux mises en situation professionnelles. Ça. Donc, oui d'enseignement bon, et l'autre de vie scolaire. C'est ça, Aurélie. Qu -ce Qu'est-ce qu qui est différent ou peu de surprise je dirais, hein, par rapport à ce qu'il y avait non, été annoncé. Peu, peu de surprise puisque c'est vraiment euh, déjà dans ce sens hein, qu'on qu a commencé à travailler euh, dans, dans tous les et à partir de tous nos supports. Euh, je dirais que là vraiment on, on a euh, on sent que, que le, le ministère insiste surtout sur ce que doit euh, mobiliser le candidat. Alors, il parle de la réflexion, de ses connaissances, afin de formuler des propositions d'action de nature à répondre aux problèmes qu'il a identifiés. Donc, il va falloir faire des propositions euh, assez rapides, hein, euh, vraiment, puisque comme nous n'avons pas de temps de préparation, euh, des réponses claires, synthétiques, euh, et, et qui vont être en lien, et là c'est vraiment ce sur quoi insiste la note, euh, en lien avec à la fois les droits et les obligations des fonctionnaires, les exigences du service public de l'éducation, les oui, valeurs voilà. de la République. Donc on, on sent bien que l'accent est mis... Euh, sur, sur, sur les obligations, sur les devoirs, sur. Le fonctionnaire. C'est ça, les valeurs du fonctionnaire de l'État. Ils vont vouloir chercher à s'assurer que vous savez où vous allez, quelles sont les règles dans, du, du nouveau monde de, de travail dans lequel vous, vous allez vous immerger. C'est ça. Hum. Et, et les, vraiment, les questions euh, jury chercheront à évaluer euh, les connaissances de la déontologie des fonctionnaires, euh, votre éthique professionnelle et votre sens des responsabilités donc il y a vraiment un, une courante très forte. Alors ce qui n'exclut pas, parce que le, la connaissance du système éducatif est, est assez vaste, hein, euh, que les jurys euh, seront amenés à vous poser, poser des questions, questions sur vos connaissances, en fait, euh, sur le projet d'école, sur la relation avec les familles. Évidemment, voilà, toujours garder en tête qu'il faudra ramener ça autour des obligations. Euh, du, du professeur, de ses euh, valeurs, etc. etc. D'accord. Mmh. N'hésitez pas, et ça c'est un conseil qu'on donne souvent, surtout dans les épreuves orales, à faire reformuler la question. Parfois, on, on entend ou on croit entendre une question euh, et c'était pas du tout celle-ci que, que voulait vous poser le jury et ça peut l'interpeller ou l'amener sur d'autres terrains. Donc, Soyez toujours pleinement conscient ou ayez compris, ayez l'impression d'avoir compris où le jury veut vous amener. Ça sera important aussi. Alors, évidemment, euh, ceux qui ne l'ont pas encore fait, on, on vous incite à aller lire euh, les, les différentes notes hein, pour chacune des disciplines. Et euh, pour cette épreuve de motivation, mise en situation, euh, il y a de nombreux exemples aussi. Et, et les textes hein, qui sont déjà à votre disposition dans nos forums, bien évidemment, mais sur lesquels ils vont, euh, et il faut vous appuyer. C'est bien évidemment ce que vous faites euh, déjà en travaillant mmh. sur les différents thèmes que l'on vous a proposé de travailler. Mais euh, voilà, elle est assez intéressante parce que vous avez de nombreux exemples de questions qui pourraient vous être posées, sachant que, attention, il y a des, des éléments qui concernent les concours d'enseignants en général. Oui, il okay. faut resituer ça évidemment sur le concours de professeurs des écoles. Mmh. C'est ça. Voilà, donc euh, je, je pense que je vois qu'il y a de nombreuses questions, donc évidemment on va, on va y revenir juste après la, la fin du live et on répondra à toutes les questions. Euh, ce live sera évidemment rediffusé en replay euh, sur notre page Facebook. Euh, n'hésitez pas, Donc, si vous avez d'autres questions complémentaires, à nous les poser à nous ou à vos professeurs. Je rappelle l'utilisation du forum où vous avez des animateurs euh, référents, spécialistes de la discipline qui sont là pour vous répondre. Donc euh, n'hésitez pas à, à l'utiliser. Euh, nous vous souhaitons évidemment une belle continuation euh, sur notre promo Marie Curie. Euh, euh, vous êtes au début de la préparation, donc euh, ne vous inquiétez pas. Euh, les instructions nous ont été euh, données suffisamment à l'avance et, et étaient bien conformes à ce qu'on avait lu euh, de la première mouture hein, du projet, donc euh, ouais. de l'arrêter. Donc oui. aucun problème, on est bien dans ce qui est attendu. Euh, par le jury. Donc, continuez. N'ayez pas peur. On voit beaucoup en ce moment de retours de stagiaires qui nous précisent qu'il y a beaucoup de choses. Mais comme on disait, vous avez des modules qui vont être transverses et qui vont vous servir tout au long de l'année. Quand on parle du module des courants littéraires, de la psychologie de l'enfant, des marches pédagogiques, ce sont des modules que vous ne pouvez pas comprendre en globalité à ce, à ce stade de la préparation. Mais ce sont des modules qui, que vont, vous, prendre qui vont prendre sens au sans fur et à, à mesure. À mesure. <rire> euh, là, ce qui est important dans votre méthodologie, c'est j'ai un planning que je respecte, j'ai un devoir à faire, quelles sont les ressources qui vont m'être utiles, capsule, fiche notionnelle, ressources, si je ne trouve pas ma réponse, je pose une petite question sur le forum, euh, d'autres stagiaires vont certainement me répondre ou, ou l'animateur référent, mais tout ça va prendre sens. La masse, ben, vous voyez qu'en connaissant le système éducatif par rapport à ce que vous disiez Aurélie, il y, a, il y a des questions clés sur la laïcité, les valeurs de la République, etc. Mais pas que. Il, y a, il va y avoir c'est très vaste la cse donc on est obligé d'alimenter votre culture générale au départ mais évidemment tout va se construire au fur et à mesure de la préparation je rappelle que nous avons ça fait à peu près un mois un mois et demi que nous avons commencé on est bien loin des neuf mois de la préparation enfin six mois de la préparation donc aucun souci Alors, restez calme tout va bien se passer on a l'expérience ça fait 25 ans qu'on fait ça chaque année de nombreux stagiaires euh, ont les mêmes contenus hein, que vous euh, voire même moins, puisque là, on a été obligé de réadapter. Et, et en fin d'année, ils sont prêts, donc pas d'inquiétude. Okay. Et enfin, euh, bah pour ceux, parce que je, je vois qu'on a de nombreux forts profiens évidemment, qui, qui suivent ces lives, donc euh, voilà je crois que c'était important de donner ces, ces conseils. Et puis pour ceux qui euh, ne sont pas accompagnés par FortProf prof et qui euh, se disent que ces épreuves orales préparées seules, ça va être... Euh, euh, compliquées, vaste. Euh, nous allons euh, vous proposer et nous proposons l'oral success, hein, qui est une préparation qui est vraiment axée sur euh, uniquement la préparation orales. des épreuves orales. Mmh. Donc euh, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, on vous apportera évidemment toutes les informations euh, nécessaires. Il n'est pas encore euh, trop tard justement pour se préparer aux épreuves orales. C'est maintenant. Merci à tous Merci, et à très, à très bientôt. Au revoir, au revoir.